Wouah Non <rire> <rire> Tu fais exprès là voilà. Sérieux de Attention, quel âge C'est fait doser Il est mort à Attends, attends, attends, c'est bon là, j'ai 4 barres C'est rare Sur ma barque, que ah, ça âge là, temps. Ah, c'est à cause de Ah, t'inquiète, maintenant, j'ai 4 barres là, ça va chier <rire> Ouais, non, lui dis, c'est mieux Ouais, non, j'ai une barre J'ai une barre Putain Oh, oh. Le truc de ouf! Ouais, mais il est mort en fait! Oh non! Oh non! Ah. Non, mais il est gueule! Ouais, j'ai rien à foutre! Vas-y, t'es trop faux! mais j'en ai marre! j'en tue, plus y'en a! Oh, mais attends! Ah, j'ai spawn! Non! Non! Allez! <rire> Allez! C'est quoi ce délire? Mais oh, allez, allez, allez! On <rire> est en premier. <rire> euh, tu serais bien dans le tas, je vais rigoler. Ah, y'a le photo. Je suis mort. Attention, <rire> <rire> ouais, c'est moi. Tu pars là? Non, c'est Romain qui part là. Ah, okay. <rire> Eh hey, vas-y Ah ouais, carrément Ça s'est emphoriste qui se fait doser <rire> hum. Tu crois T'as fini la manche là Euh, sais pas. Non. Non. Ah non. Ah bah voilà, tu l'as fini là. Vas-y, vas-y, viens on <rire> se casse. Bon écoutez, bienvenue à tous, donc dans le défi, je suis accompagné de... Kalash. Hey, est-ce que tu veux te présenter Ça pourrait être marrant que tu te présentes. Non. non. <rire> Allez, vas-y ouvre la porte par contre tu vas l'ouvrir gauche. C'est où Allez, Donc euh, on est sur Black Ops 2, on va faire un défi sur Mob of the Dead, j'ai demandé la map oh, qui est préférée. Et il m'a dit euh, cache Mob of the Dead parce que euh, c'est la plus belle. Tu veux dire pourquoi t'aimes bien Mob of the Dead peut-être on oh, se monde. ouais il s'en bat les couilles en fait. <rire> il m'a dit clairement tu veux faire un défi, vas-y on fait ton défi mais moi je m'en bats les couilles de YouTube. Eh hey, prends vas-y donc prends la visite c'est quoi on va faire on va faire ça en fait, on va ah se caler oui. là et on et va rester fait là. Carrément. on va non, voir. On, on fait là. Ouais, on va devoir faire un maximum de manches en fait ici. Bah voilà. Ouais, ouais. Sur uh, Mob of the Dead. Donc apparemment il aime bien parce que c'est une petite map plutôt mignonne avec les euh, zombies. Euh, T'as fait de la prison un jour Non. je <rire> suis même pas majeur <rire> <rire> Non Ah j'ai plus une petite gun Ah attends, faut que je mouille Attends, on finit Non, donc vous, si je... vous avez pas reconnu, en fait, c'est euh, Mister qui a fait euh, record, euh, record en solo sur euh, la first room de Mob of the Dead. Record en coop aussi, 2-3 euh, fois avec euh, Romain euh, du 83. Donc, un bon joueur, c'est moi qui lui ai proposé ouais. de faire le défi, je suis allé vers lui Mais carrément. Parce que lui, il s'en bat les couilles, il m'aurait jamais demandé sinon, je pense. <rire> il bon. a pas de chaîne YouTube, donc je mettrai la chaîne de, ses, de son partenaire, Romain. Vu c'est euh, euh, euh, je... On laisse un zombie comme ça je meurs parce que j'ai plus de mon petit gun. Il est où 60... J'ai pas, j'ai pris la M14 à la place. Ah Après. On a pas droit à une récompense. Moi je dis tu vas voir on va se faire enculer à la neuf. J'ai déjà fait ce défi là et il est chaud. C'est pour euh, ça que je t'ai choisi. Suis... Ouais ouais suis... franchement, franchement il est chaud ah ce défi. Ouais, à la neuf on va rigoler. Non la Non, la... en fait, te dire ça à toi, un recordman comme toi, tu vois, ça serait. Chi... ça serait baisser mon pantalon et me dire vas y foule à moi <rire> Donc c'est hors de question en fait, on se fera pas doser, tu vois. D'ailleurs c'est qu -ce toi qui va mourir avant moi. Oh là là Ah il y a Brutus. Ah ouais, bah tiens, je te le laisse. Vas-y, <rire> pas peur de ce Elle est kiffante quand même comme arme la Uzi, j'aime bien. Il a eu son oh, compte. Je joue jamais avec. Tout le temps le petit gun. Le dernier. Donc moi ouais, maintenant, si je peux me permettre, je vais t'expliquer un, un truc, tu vois. Moi, j'ai à la base sur YouTube, je suis un mec, tu vois, qui présente des records. Qui présente pas mal de records, des montages et tout. Donc en fait, c'est mon plaisir de faire des records et de faire des montages sur des records. En gros, présenter des trucs qui sont bien. Et en fait, dans les défis de Spartiate, le truc de bien que j'ai trouvé, c'est que à chaque fois... Je présente avec une personne différente un défi différent et à chaque fois dans ce défi j'essaie de faire au maximum Ouais ah, j'ai une strat par contre Ah ouais c'est plutôt pas mal ça Euh... T'arrives bien campé Mais croyez-moi ça <rire> va On va pas se faire chier gros toi tu campes là il y a juste le spawn là-haut Et moi je tourne vu on peut faire comme ça mais sinon moi je sais comment je sais comment tourner gros tu peux tourner ici là comme ça juste devant le usi dans ce sens là après tu peux tu peux pas passer ouais, par là on mais on peut caster, tourner à vois. deux. après il suffit juste que hum... mec j'ai vu comment eh, on peut jouer on il y a moyen qu'on fasse quelque chose de bien tu vois on va voir N Merde. 17 tout, tout comme ça. Mec. ah ouais <rire> <rire> ah on alter les points Ouais, ah et... ouais, mais pas... Bah, ma connexion elle est, elle est potable, non Ah, ouais <rire> Non J'ai vu une barre, deux barres. Alors que je suis pas en stream. <coughs> Imaginez, je serais en stream. Je peux pas faire un stream avec lui. Oh, le pauvre. Non. Oh, mais tu m'étonnes je suis Tu peux même pas jouer en général. Adri, t'es là Ouais, je suis là. Si tu veux parler, hein. Oh, d'accord Adrien il fait quelques passages sur la 2PZ <rire> Fais gaffe derrière toi Quelques passages sur la 2PZ Il a pété deux records, trois records euh, ouais, J'ai tapé euh, j'ai tapé diri euh, First room diri solo j'ai bon. fait 44 J'ai fait dépôt avec Romain euh, First room j'ai fait 17 Et le dernier je sais plus ce que c'est Ah oui Origine j'ai fait un montage Pour super pancake Origine Il avait fait 36 J'ai fait un petit montage oh. Oh, je suis mort. Je te... Euh si j'ai pas. Ah, on, on va partir beaucoup pas si Si si si on peut. Vas-y, je te gêne pas ouais. Bon. Ouais non, je me fais rattraper, je me fais cogner. Il me chope, <rire> il oh, okay. Donc là vous faites quoi exactement comme, comme défi là les bah, euh, petits Okay. On peut y arriver, on peut y arriver. Okay. Attends, faut... C'est bon, même pas que je me même. En plus, à chaque fois, il se pack. Franchement, il y a un moyen. C'est juste tu, tu la connais pas la pièce. Laisse-toi deux minutes pour la. Vas-y, au pire, j'essaie de prendre le spawn là. j'essaie de bien le prendre, les défoncer. Ça va être chaud, les gens sont mal, <tousse> chien de Il y a un sale bruit de fond là dans les micros. Là, c'était parce que je suis avec mon téléphone. Ah ouais, ah ouais, mais t'es sérieux. Je me fais deux Une sale. Blocage dans mon casque. Ah non. Vous étiez à quel manche, les gars Euh. Je sais pas. Sais pas. Non, tu sais. non, je me fais cogner Je me fais cogner un mort, oui. Attends, pas. Pas un DM, Je sais pas, pas, je sais pas. Je la revanche. Mais waouh. Wow. Non. <rire> la mort Je vais peut la Attends, attends, attends, c'est bon, j'ai 4 barres. C'est rare, sur ma barque, que ça Ah qu C'est à cause chose. de toi. <rire> ah, t'inquiète, maintenant j'ai 4 barres là, ça va chier. <rire> ça va chier, jusqu'au moment j'ai de nouveau une baffe. Hendrix parle pas, il est timide. Tu veux prendre l'autre entrée peut-être non, ah, je m'en bats les couilles. <rire> C'est moins dur. Ça va pas servir à grand chose. je veux dire je me fous de sa gueule. J'ai aventuré là où il fallait pas. Là je, suis pas... <rire> non, je suis charrière mais t'inquiète. En français Attention. Ned, euh, tu tombes. Ned, mine. Utile, t'en as fait combien des défis de sur ta chaîne? Faurice oh, fais gaffe derrière, je suis au Pouh, là c'est le 56ème. Ah, ouais. <rire> ouais, on a proposé pas mal. Des carburé au défi de spartiate, vas-y, <rire> <Miserie. rire> Non je t'ai vu mais tu te prends à la tête, tu fais que des tu T'es ouais, je... pas en first room là et t'as la place de tourner C'est ça <rire> si y'avait <rire> une putain de spawn ouais. Regarde <rire> <rire> J'ai pas cassé le cul ouais, Réanime pas c'est ouais, ouais. terminé <rire> C'est marrant les, les fantômes pour faire les défis en plus j'ai <rire> ouais, ouais, C'est chaud là j'ai le téléphone il est entre l'épaule et l'oreille Non mais c'est pas grave en tout cas on a atteint l'objectif Douce, si je mets l'eau-parleur ça un coup toi toi pire toi Ah c'est le pire du le pire l'eau-parleur Je vais pas faire un fail avant et Dieu sait que j'aurais pu faire un fail avant Ouais surtout que j'ai une barre Vas-y moi je tourne rien hein, au foot fait. Quelqu'un peut m'expliquer qu ce que je ré, y a du, y a du pipeux non, non, <rire> <rire> Oh non Oh, non Toi aussi un... un... un... Ah ouais ils m'ont pris un revêt C'est qui <rire> Attends, je me rirai en premier euh, Tu te rires dans le tas, je vais poteau. Ah, y a le poteau <rire> Je suis mort <rire> Attention, de enfin, il partie. a dit y a le poteau Qu'est-ce que tu... Non, je suis bloqué <rire> <rire> Je me suis réanimé, je bloqué ça plus... Allez bâtard <rire> Ah si je m'en fous euh, Donc euh, désolé c'est terminé pour ce petit défi On a fait vraiment une trop grosse série de fails en fait Avec, euh, avec Kalash si vous pouvez voir pendant le montage En fait il y a pas mal de fails Donc je vous invite à aller voir euh, la chaîne de son coéquipier Romain du 83 Et euh, je vous invite à donc réessayer le défi Essayer de nous battre, faire plus de 12 manches Et on, je passerai sur votre vidéo, mettre un petit commentaire Un petit like, donc voilà c'était Foris Et j'étais Kalash, on vous dit à bientôt, ciao ciao tout le monde